5 heures moins une la pluie résonne Les yeux ouverts je fixe mon iPhone Il est 5h, mon réveil sonne J'ai pas dormi, je tombe de mon lit Je m'étale sur la moquette et j'essaye de motiver La main vers la cuisine, je tente sur café mais pour un moldu comme moi, c'est mort, alors je m'incline Je cherche à tâtons la machine Et transforme ma baguette en tartine J peux pas traîner la journée, ne fait que commencer Viens la café, ne me fais pas Marine et Marine est déjà partie, va falloir me dépêcher Mais le côté obscur de mon job me plombe le fessier Peut-être qu'après un noir, le réveil de la force va me booster C'est le retour du Jedi je me dis vivement Sam je peux pas traîner, la journée ne fait que commencer. Viens la café, va falloir secouer. Je check tous mes collègues de la manière la plus stylée. Y a mon boss qui me bouscule, il se prosterne pour s'excuser. Je sors mes griffes de Wolverine juste pour l'impressionner. Je lui dis, va me chercher un café et le regard est allé. J'peux pas traîner, la journée ne fait que commencer. Viens la café, j'ai le monde à sauver. 5h moins 1 et mon J'ouvre les yeux et cherche mon iPhone. Oh oh, 5h PM et mon Ah, c'est mon boss. J'ai bien dormi. Mais je suis pas parti. Je peux pas traîner, la soirée ne fait que commencer. Viens la café, faut vraiment que j'aille bosser. Je peux pas traîner, la soirée ne fait que commencer. Viens la café. Ouais, allô boss, vous allez rire quand je vais vous expliquer pourquoi je suis pas venu aujourd'hui. Ah, je suis viré si je ramène pas mes fesses dans 5 minutes. Viens la café, je crois que je suis. Pas couché.